Quand on veut grandir, il faut des racines solides. Je suis Frédéric Zouri, dirigeante des Terrasses d'Aragon. C'est une entreprise familiale qui fabrique, vend et design des couteaux depuis plus de 35 ans. À la base, moi j'étais notaire. Au décès de mon père s'est posé la question de savoir si on continuait ou pas les terrasses d'Aragon. On avait une belle entreprise familiale, donc avec mon frère et mon oncle, on a décidé de continuer cette aventure. Nous sommes accompagnés par des artisans locaux. Ils mettent en exergue un savoir-faire local qui est ancestral et qui met en valeur notre région. On essaye d'être aussi sur Internet avec la création d'une boutique en ligne qui nous permet de travailler toute l'année. On a cinq boutiques et on vient d'en acquérir une en plus grâce à la Société Générale. C'est une banque qui a confiance, qui nous aide justement à nous développer, qui nous aide à pouvoir acheter des matières premières pour faire nos couteaux. Les projets à venir, c'est la création d'un atelier qui sera visible par le public. Donc ça va nous permettre de pouvoir leur montrer comment y fabriquer leurs couteaux et qui puissent encore plus s'approprier leurs couteaux ce futur atelier va mettre en avant un réel savoir-faire. À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale